Hey, hey, hey. Oui, Yabis. Je connais mon, mon ami qui venait chez moi là. Et Rodrigo. Qui a moto là. Oui, le gars est un peu mince. Oui, Rodrigo là. Hey. Tu sais qu'aujourd'hui, la paix la paye Range Rover. Qui Et il voyage, pas possible. Il va à Dubaï. Il va à Paris. Pas possible. Rodrigo Rodrigo, a payé veux, Il fait Zamou, c'est Zamou, il a fait. Il est, il est devenu riche, pas possible maintenant. Mais je sais pas, maintenant la bulle là. Lui, là. Quel est le secret? Mais je se sacrifie à tout. Moi, monsieur, je trouve ça, je vais faire ça. Hein. Parce que Alors, pas... on peut aussi vendre la tête. Et si moi, je trouve le chemin, je peux faire ça. C'est parce que je n'ai pas encore trouvé. Vous êtes très sûr? Moi, ouais, je suis sûr. Sinon, moi, j'ai le circuit. Toi, arrête de nous blaguer avec tes trucs là. Je vous dis, j'ai le circuit. Souviens? J'ai un nom. Ah bon? Et si c'est affaire de trucs là, il est très très bon. Un féticheur, il est fort. Et Tout le monde le connaît. Il peut nous aider Et oui, oui. oui, je suis prêt. Oui, Alors, je, je vais vous amener là-bas. Allons-y. Là Allons oui. Il est je trop beau. Vous ne faut pas me blaguer avec donc, tout ça. Oui, trop bon. hmm. Donc, vous les deux-là. Mais donc quoi, quoi Oui. En fait, on, on veut devenir tous nos amis. Aujourd'hui, ils ont de l'argent. Et on, on, a, on a rond de sortie. Oui. Eh non, on a fait quoi à Dieu J'ai déjà vu avant, avant que vous avez rentré dans la maison Ah bon Mais ce que je vais vous dire les deux-là. Ce que je veux, si vous pouvez trouver là, hein, vous avez devenu riche. Je, je, je crois, de l'argent, si c'est de l'argent, on peut oh. tout faire pour avoir de l'argent. Non A fait de l'argent, à faire de l'argent là, il faut le laisser. Est-ce que vous pouvez trouver le pygmée hein? Un pygmé, c'est le temps. Oui, ça on peut on peut trouver ça. C'est pas un peu tout. On a. On a. Vous êtes oh, aussi ce On, on a. On a ça. Eh, attendez. on a ça. Regardez. Avec ça, ça peut aller. Avec ça, là, vous avez devenu riche. On peut devenir riche très fort. On a Mikolo Kouakou, Minaouga, Tangote. Minaouga, et Obama Bich. le Égo, égo, égo. Ouais. Yeah. Oui. Le grand d'Aro. Eh oui, on ne te voit plus hein oui, on voit. Tu nous as zappé complètement Ah oui, oui. Est à tu, le temps. tu es sûrement la maison maintenant oui, On voulait t'amener au Nigeria Tu vas rester avec nous au Nigeria Oui, Nigeria. oui. Ah. Ah. Ah. ceux qui faisaient le goutte d'eau là. Ils vont me sentir. Je vais marquer ma présence dans ce monde. C'est quoi ça hey. Abyss. Abyss. C'est le pygmé. Stay.